Bienvenue, waouh ça résonne, bienvenue à Yue, je ne sais même pas si ça se prononce comme ça, la ville des empereurs, on va découvrir la cité impériale qui a été euh, inspirée euh, de la cité de Pékin et euh, donc c'est ici en fait que vivaient les empereurs durant la dynastie Nguyen. je pense à toi c'est Nguyen. il était dans ma classe au collège, voilà, <rire> donc voilà on va découvrir ça ensemble, euh, c'est clair que pour avoir fait la cité euh, interdite de Pékin c'est beaucoup plus petit mais c'est quand même très joli, allez on y va, à allez, allez visiter, continuer When la visite. to my papa. de Hue. ce matin on va visiter les tombeaux impériaux on va en visiter trois. on va commencer par le plus éloigné et on va remonter vers l'hôtel et l'après midi on s'en va à Hoi An en passant par différents sites, on va s'arrêter euh, voilà, à différents endroits, bref vous verrez tout ça et euh, c'est parti on va commencer avec le tombeau de tu te souviens comment il s'appelle Oh, si je me Vietnam! Vietnam! Ouais! Vietnam! endroit où acheter euh, le petit chapeau traditionnel, c'est à Hué. Ils sont spécialisés dans... Euh... Ah, alors on va en prendre un. Oui.